Ah non, on doit commencer la là. Il y le un après. <rire> Bonsoir bien-aimés du Seigneur. Bienvenue à nous tous à notre culte d'intercession du soir dans le lieu secret à la nouvelle Jérusalem à l'Andenne en présentiel et connecté. Si nous pouvons prendre nos Bibles dans le livre de Joël, dans le livre de Joël chapitre 2, Joël chapitre 2, versets 18 à 27. Joël chapitre 2, verset 18 à 27. Joël 2, 18 à 27. L'écrivain, ou celui qui a, en tout cas, portionné la Bible ici, c'est Thompson, a mis comme titre dans cette deuxième partie du livre de Joël, le Seigneur répond à son peuple Le Seigneur répond à son peuple Le Seigneur s'est pris d'une passion jalouse pour son pays Il a épargné son peuple Le Seigneur a répondu, il a dit à son peuple Je vous envoie le blé, le vin et l'huile Et vous en serez rassasiés Je ne vous livrerai plus aux outrages des nations Je loignerai de vous celui qui vient du Nord je le bannirai vers une terre desséchée et dévastée. Son avant garde vers la mer orientale, son arrière garde vers la mer occidentale. Sa en terre se lèvera, son infection se lèvera, car il a fait des grandes choses. Terre, n'ayez pas peur, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car le Seigneur fait des grandes choses. Bêtes de la campagne, n'ayez pas peur, car les pâturages du désert verdissent, car les arbres portent du fruit, le figuier et la vigne donnent leur richesse. Et vous, fils des sillons, soyez dans la et réjouissez-vous dans le Seigneur votre Dieu, car il vous donne la pluie d'automne salutaire. Il fait descendre la verse pour vous, pluie d'automne et pluie de printemps, comme par le passé. » Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de vin et d'huile. Je compenserai pour vous les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous serez rassasiés et vous louerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui a agi envers vous de façon étonnante. « Plus jamais mon peuple n'aura honte. Ainsi vous saurez que je suis au sein d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Plus jamais mon peuple n'aura honte. Plus jamais mon peuple n'aura honte. » Ainsi la parole pour nous ce soir dans notre intercession dans le lieu secret. Bénissons le Seigneur, notre Maître et notre Roi, et entrons petit à petit dans notre temps de prière. Seigneur, ce soir, je bénis ton Saint-Nom, je bénis ta grandeur, je bénis ton autorité, je bénis ta dignité, je bénis ta toute-puissance, ô oh Dieu, qui n'est point, qu point infini, Père éternel. « Ni euh, limité par quoi que ce soit, ni fini par quoi que ce soit, ô oh Dieu. Tu es le Dieu bon, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu parfait, parfait dans tes voies, parfait dans tes résolutions. Ô oh Seigneur, je te bénis ce soir, je t'exalte ce soir, en compagnie de te racheter de tes élus, ô oh Dieu. Ce soir, nous t'élévons, Père, ce soir, nous t'exaltons encore, Seigneur Jésus. » Car tu es le seul et le véritable Dieu, le Dieu puissant, le Dieu digne, le Dieu grand, le Dieu fort et redoutable, le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit, le Dieu qui ordonne et la chose se réalise. Tu es le Dieu de, de, de miracles, de prodiges, de signes. Père éternel, ce soir encore, nous nous approchons de toi. Nous nous approchons de toi, Seigneur. Nous nous approchons de toi tel que nous sommes, avec nos insuffisances, oh Dieu, avec nos imperfections, Père, avec nos défauts, oh Dieu, avec nos lenteurs, oh Dieu, à comprendre, à percevoir, oh Dieu, la ta volonté, Père de gloire. Nous venons devant toi tel que nous sommes, oh Dieu. Car nous avons pris la résolution certaine, ô oh Dieu, d'être là dans ta maison, dans ta présence, ô oh Dieu, d'être là en cherchant ta face, ô oh Dieu. Car lorsque nous venons dans ta présence, Père de gloire, nous en ressortons transformés, ô oh Dieu, de façon réelle, ô oh Dieu. Le résultat est immédiat et il peut être aussi postposé. Mais ce qui est sûr, dans ta présence, ô oh Père, il y a transformation, il y a un dépôt nouveau, ô oh Dieu. C'est ce que nous nous attendons, ô oh Dieu. Un dépôt nouveau encore dans ta présence ce soir. Un dépôt nouveau encore dans ta présence ce soir. Merci Seigneur. D'élever le Seigneur Jésus encore. Merci d'élever le lion de la tribu de Judas. Merci d'élever le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu qui dit amour et la chose s'accomplit. Le Dieu qui ordonne et la chose se réalise. Le Dieu qui parle et la chose s'accomplit. Tu es le Dieu bon, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu digne de recevoir l'honneur, de recevoir la puissance pour les siècles et les siècles, pour les siècles et les siècles. Oh merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Merci Jésus de Nazareth. Merci le lion de la tribu de Judas. Merci le bon berger, merci le bouclier de nos âmes, merci le bouclier de nos vies, merci Dieu glorieux, merci Dieu miséricordieux, merci Dieu puissant, merci Dieu digne. Que tu sois célébré ce soir, que tu sois adoré ce soir, que tu sois adulé ce soir, que tu sois élevé ce soir au-dessus de trône, au-dessus de domination, au-dessus de principauté, au-dessus de puissance, au-dessus de tout nom qui peut se proclamer dans le siècle présent, dans le siècle passé et dans le siècle à venir. Père, ce soir encore, nous exaltons ton nom, Père. Ce soir encore, Shaddai, nous élevons ton nom, Seigneur. Ce soir encore, ô oh Dieu, nous exaltons ta puissance, Père. Ce soir encore, oh Dieu nous exaltons ton autorité ce soir encore, ô oh Dieu nous exaltons le merveilleux nom que tu nous as donné le nom puissant de Jésus le nom des prodiges le nom des signes le nom des miracles ton église est en prière au oh Père, ton peuple s'attend à toi, ô oh Dieu nous nous attendons à toi, oh Seigneur aujourd'hui encore, ô oh Dieu nous voulons repousser les limites nous voulons repousser les frontières. Au oh Dieu et entrer pleinement, Dieu de gloire, dans la volonté parfaite, dans ta volonté parfaite, au oh Dieu, et de triompher de tout obstacle, de triompher de tout obstacle, de, de, de triompher de tout ce qui nous retient, au oh Dieu, de tout ce qui nous met dans la stagnation, au oh Dieu, et qui veut nous faire reculer, au oh Dieu de gloire. Ce soir, au oh Père, nous venons frapper à ta porte encore, El Shaddai, nous venons frapper à T'apporte encore un chagrin sois béni Seigneur pour les exploits que tu vas faire sois exalté Seigneur pour les exploits que tu vas faire sois célébré Père pour les exploits que tu vas faire au nom merveilleux de Jésus au nom puissant de Jésus au nom merveilleux de Jésus merci d'être élevé Seigneur merci d'agir Seigneur Merci d'agir dans nos maisons, merci d'agir dans nos familles, merci d'agir dans nos vies, oh Dieu, toi le Dieu puissant, toi le Dieu glorieux, toi le Dieu qui est digne, toi le Dieu qui est célébré, toi le Dieu, le lion de la tribu de Judas, c'est toi, le lion de la tribu de Judas, c'est toi, le victorieux, c'est toi, oh Dieu, merci Seigneur de gloire, merci Jésus, merci glorieux, merci. Merci le Narcisse de Saron, merci le lit de Valais, merci le Dieu puissant, merci Père de gloire, parce que ce soir encore, oh Dieu, nous prions dans la victoire, nous demandons dans l'expectative, dans nous nous attendons à toi, ô oh Dieu, avec une voix pleine et entière, oh Dieu de gloire, dans le nom précieux de Jésus, dans le nom précieux de Jésus, porte le Élévez les portails éternels, que le roi des gloires fasse son entrée, porte élevée volanteau, élevez les portails éternels, que le roi des gloires fasse son entrée, porte élevée, volanteau, élevez les portails éternels, que Jésus fasse son entrée, que Jésus fasse son entrée, nous vient à bosser, que Jésus fasse son entrée, la païka que Jésus fasse son entrée, que le Maître soit élevé, que le Maître soit élevé, que le Roi des Gloires soit célébré, que le Roi des Gloires soit célébré. Bien-aimés du Seigneur, continuons à prier, invoquons le sang précieux de Jésus, le sang de la victoire. Nous venons invoquer le sang de la victoire, le sang de la victoire ce soir, le sang de la victoire ce soir, le sang de la vraie santé. Le sang précieux de Jésus Que nous soyons couverts dans le sang de Jésus Que nos cœurs soient purifiés dans le sang de Jésus Que nos âmes soient purifiées dans le sang de Jésus Que nos, Jésus. Que nos, Jésus. Que nos conscients, subconscients, inconscients,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 Soit. nous libérons le sang de l'agneau de Dieu, Rabo CT Maté Gérandosa. Nous libérons le sang de l'agneau de Dieu, Rébosé Téqueria, Rabababa, Rébosé Té Maté Réba, Rababosa, Nous libérons le sang de Jésus, Rabo Té. Nous libérons le sang de Jésus, Rabababosé Té dosita nous libérant le sang de l'agneau de Dieu, nous libérant le sang de l'agneau de Dieu, nous libérant le sang précieux de Jésus, rabababo sete, nous libérant le sang de Jésus, rabababo nous libérant le sang de Jésus, rebo sete dosita, mate kere dosaya, nous libérant le sang de l'agneau de, de Dieu, nous libérant le sang de l'agneau de Dieu. Rebaba baba babocete, meredosita namaika, nous libérons le sang de Jésus, raba baba sete, irananocete kiria, raba babaika, rebosete keradocita, réba baba baba baïka contre les malédictions ancestrales, contre les malédictions ancestrales, nous libérons le sang de Jésus, nous libérons le sang de Jésus contre les malédictions ancestrales nous libérons le sang de Jésus contre les malédictions ancestrales. Nous libérons le sang de Jésus. Rabobosete, nous libérons le sang de Jésus. Rababababa, rebosete. Matékeirodo Rabababaika, rebosete kéria, Contre les malédictions ancestrales. Nous libérons le sang de Jésus, rebababosete.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 le sang de l'agneau de Dieu contre les maladies de sang. Nous libérons le sang de l'agneau de Dieu. Nous libérons le sang de l'agneau de Dieu. Nous libérons le sang de l'agneau de Dieu. Nous libérons le sang précieux de Jésus. Le sang de l'agneau de Dieu. Le sang de l'agneau de Dieu. Rambo santé. Matekera dosa, Rababa baba baika, Rebo siete dosita, le sang de l'agneau de Dieu, Rababa baba, Rebo siete keria, le sang de l'agneau de Dieu, Rababa baika, le sang de l'agneau de Dieu, Rebo siete raba Rababa baba, Rebo siete, Matekera dosita, Rababa baba baika. Le sang de Jésus, Rebosete Kéria, Ramondosete, Rekeadosa, le sang de Jésus, sur les familles, le sang de l'agneau, Rebassate, sur les familles, le sang de l'agneau, Rebosa, sur les familles, le sang de Jésus, Rabababa, Rebosete, Meradasia, Rabba. Le sang de l'agneau de Dieu, Rabba, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, le le sang de l'agneau de Dieu, Reba Maïka, sur nos enfants, le sang de Jésus, Reba Ba Ba Ba, Reba sita, et que dasa, Marédo Maïka, et que le sang de Jésus, sur les petits-enfants, na Ba, ba, ba le sang de Jésus, le sang de Jésus, de le sang de Jésus, le de de le sang de de Dieu le de Papa, vraiment nous c'était sur les familles de l'Église, sur les couples de l'Église, sur les familles de la mort, nous répandons le sang de Jésus, comme la mort, nous répandons le sang de Jésus contre la mort, nous répandons le sang de l'agneau de Dieu sur les familles, sur les ménages, sur les couples, nous répandons le sang de Jésus afin de protéger contre les attaques, contre les incantations, contre les sortilèges, contre les influences. Diabolico-satanique, nous répandons le sang de Jésus, nous répandons le sang de l'agneau de Dieu, nous répandons le sang de l'agneau de Dieu contre les attaques démonico-sataniques, contre les influences démonico-sataniques, nous répandons le sang de Jésus, contre la sorcellerie, nous répandons le sang de Jésus, contre la sorcellerie, nous répandons le sang de Jésus, le le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu. Le sang de l'agneau de Dieu, Rabba Baba CT, Rébaba Baïka, Rébos CT, Méréno contre la sorcellerie, ne répandant le sang de Jésus, Rébaba Baba, Rébos AT, Rabba Babaïka, Rébos CT, Kéria, Rébaba Baba Inos contre la sorcellerie, ne répandant le sang le sang de Jésus contre la sorcellerie le répandant le sang de Jésus agissante dans cette période d'Halloween, le répandant le sang de Jésus. Reba ba ba ba, Rebo c'té, Reba baika, Ramondo dosita, Matekoro dosé, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, Rekeado c'té, Mate. Que corde Sita, re baba baba, re basate et qu'entendre la so. Nate Sita, re baba baika, re bosete, mais re le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, Satan, le sang de Jésus.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 Re papa pa, rebo, c'était, et te la pa, pa, rebo, c'était, la pa, pa, papa rebo, c'était, pa pa pa re ba ba ba ta tera bo bo você le sang de Jésus. Le sang de l'agneau de Dieu, ira baba, nous le sang de Jésus, dans les corps, dans les cœurs, dans les poumons, rékeda dossa, réke ba baba, ba ba. et, te. et, te dosita. et, te. et te dosia. ba baba, ba ba. Et calot libère par le sang de Jésus, libère par le sang de Jésus, ré-babababa. Naré dosé reba papaïka, libère par le sang de Jésus, reba se te kéria, reba papa, rebo se et e te koradosa, re et e te koradosete de maïka, e rabadasete de manasse, e te koradosita, rabba papaïka, e redosete de maïka. Oh, merci Seigneur. Oh merci Seigneur, merci Seigneur. Bien-aimés, nous continuons à prier face à des, à des situations compliquées. Des géants qui se lèvent, hier à l'HT19, nous étions en train de prier pour un cas spécial, nous continuons à prier, il y a un rendez-vous spécial le vendredi pour que y ait prolongation, il y a un rendez-vous spécial, nous allons couvrir ce rendez-vous dans le sang précieux de Jésus, nous portons notre bien-aimé dans le Seigneur afin de réclamer, la régularisation de son séjour, que le sang de Jésus puisse couvrir le rendez-vous du vendredi, puisse couvrir tous les intervenants, les décideurs, et qu'il y ait une bonne nouvelle, car nous servons un Dieu de prodige un Dieu de miracles, un Dieu de signes. Prions bien-aimés du Seigneur en même temps pour toutes les situations compliquées. Nous libérons la puissance du sang de Jésus. Prions ensemble. Bien aimé du Seigneur, raboséte, pas été papa n'est pas il Mante que redosse, ra pa pa pa, siada, é que na maika, le sang de Jésus, re pa pa pa paika, le sang de Jésus, é redosita na mandaquia, nous couvrons cette rencontre dans le sang de Jésus, nous couvrons ce rendez-vous à la commune par le sang de Jésus, que le sang de Jésus soit à l'œuvre. Réba ba ba et que la promesse de l'éternel s'accomplisse. Rébo sete, re ke ta la dasa, meredosita la maika. Maré Radosa, Rebo c'était la ra la régularisation, c'était régularisation, la papa, la la régularisation, la régularisation, la régularisation, la régularisation, la régularisation, la régularisation, la tous les bien-aimés qui attendent une régularisation de leur titre de séjour les papas papa les baïdas et des les papa les bons athées et des rabais car les papas papa les bons athées et des carados à les papas papa, papa, papa par le sang de jésus par le sang de jésus les pa papa, papa Rébossete, et tes carados, Réba pa Maré dasa reba ba ba ba rebo cete ete kera ba ba ba le sang de Jésus rebo cete rebaika reba ba ba ba que le sang de Jésus combatre rebo cete ete kera dasa reba ba ba ba rebo cete reketosita reba ba ba ba rebo cete ete sab medo cita naica re baba baba re você te queria ira na baba você te re você te naica re baba baba re você te tecarado sabe re você que ele forte rence par le sang de Jésus que les forteresses terre s'écroule rebo bo bo bo rebo sete reketa sa remo sete re ba ba ba rebo sete keria re ba ba ba ba ete ra rebo que les sa ba ba ba que s'écroule par le sang de jésus reba sa te de te cara baba. ba ba ba les tes c'était nous appelons des bonnes nouvelles. Réposé nous appelons des bonnes nouvelles. les tes, et Karadasa. les tes, reposé tes, les reba les tes, reposé les reposé tes, reposé tes, les tes, les et caradassa, les papa papa, les vos et te et caradassa, les papa papa, les c'était, et caradassa, les papa papa, les vos c'était il y a dacia, Meredacia. Reba ba ba ba, rebo s'était, rete a dos s'était, reteke a dosa, ba ba baika, yo no de Jésus, na re dosite, mal teke a dosa, Bien aimé, nous continuons à prier avec le sang de Jésus. La semaine prochaine, nous aurons notre, notre séminaire de consécration, dédicace de l'Église, mercredi, jeudi, vendredi, en présentiel, de 19h à 21h, et le samedi, journée de dédicace et de consécration, le 6 novembre, de 16h30 jusqu'à 21h. Nous allons répandre le sang de Jésus, alors que... Les taux de contamination augmentent, nous allons réclamer le sang de Jésus. Avec les mesures barrières qui sont mises en place, nous refusons toute infiltration, nous refusons toute contamination. Nous refusons toute perturbation au niveau technique, au niveau organisationnel. Que le sang de Jésus couvre cet événement. Que le sang de Jésus couvre toutes les personnes, les invités qui vont venir. Que les moyens de transport, en commun ou privé, soient sous la couverture du sang de Jésus. Que les personnes soient sous la couverture du sang précieux de Jésus. Et qu'il règne une atmosphère de gloire. Qu'il règne une atmosphère Faire des joies, que l'ancien soit à l'œuvre, que la présence de Dieu soit à l'œuvre, que la puissance soit à l'œuvre, et qu'il y ait des guérisons, des signes, des miracles, des prodiges la semaine prochaine. Prions ensemble, bien-aimés du Seigneur. mante prions pour le séminaire de la semaine prochaine, oh Dieu, le de consécration pastorale et des dédicaces de la Nouvelle Jérusalem à Londres Dieu, le mercredi prochain, au Dieu, le 3 novembre, le jeudi 4 novembre, le vendredi 7 novembre, et la journée de consécration et de dédicace le samedi 6 novembre. Que tout soit sous la couverture et la protection du sang de Jésus. Réba, papa, rébossété. Manger bosse, Reba ba ba ba, Rebo c'était, était que Rodocia, Reba le sang de l'agneau, Rebo c'était y'a, le sang de l'agneau, Reba ba ba ba, c'était que y'a, Reba le sang de Jésus, sur les in les instruments, le sang de Jésus, dans la grande salle, dans la deuxième salle, dans la troisième salle, Salles, dans toutes les pièces, la couverture du sang de Jésus à l'extérieur, dans les rues, dans toute la ville de l'antenne, la couverture du sang de Jésus dans le Brabant wallon, dans le Brabant flamand, la couverture du sang de Jésus dans le pays, la couverture du sang de Jésus, les papa, papa, sur les prestateurs, sur les serviteurs et les servants de Dieu qui vont prester d'une façon ou d'une autre que le que le sang soit à l'œuvre, que le sang les couvre, que le sang les protège, les papas, papa les bossa, les papas, papa, les et kéria, que le sang de Jésus anéantisse et détruise les œuvres des ténèbres, les œuvres de l'occultisme, les œuvres de la sorcellerie et toute opposition soit détruite par le sang de Jésus, les papas, papa les et les papaïka, les papa papa, les bocetés, les papa papa, les les les papa les qui aille des prodiges, qui aille des signes, qui aille des miracles durant le séminaire, la dédicace et consécration, que l'anxiété soit à l'œuvre, que la présence de Dieu soit présente, les papa les que l'atmosphère soit dégagée, que les cieux soient ouverts. Les papas, les beaux satés, les les et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 Rabapa soit sois à l'œuvre, sois à l'œuvre, sois à l'œuvre, sois à l'œuvre, sois ta l'œuvre, sois à l'œuvre, sois à l'œuvre, la puissance de Dieu, papa la puissance de Dieu, libère les captifs, ravoir libre les opprimés, guéris les malades, que les damnés soient bénis, que les âmes soient sauvées les ca papas papa les bail de étaitados les papa lesétait et Canadacia les papa papa lesétait que l'église soit sécurisée que l'église soit sécurisée les papa les papa que l'église soit sécurisée les papa que l'église soit sécurisée les papa Reba papa-papa, le reba papa papa-papa, le papa-papa, papa-papa, papa-papa, papa-papa, papa-papa, le papa-papa, papa-papa, le papa-papa, papa-papa, papa Maré do sítio, reba, bobo, que les gens viennent dans l'espérance de recevoir quelque chose, dans l'expectative, de recevoir quelque chose. Qui est le zèle, qui est le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, reba, ba, ba, le feu du Saint-Esprit, reba, ba, ba, reba, ba, eca, rebo, c'était, reba que la parole soit libérée dans toute sa puissance dans sa profondeur dans sa révélation qui est de des paroles de connaissance des paroles de sagesse que la prophétie soit à l'œuvre, que la prophétie soit à l'œuvre, Répa, papa, papa Papa, les bons étaient, les papa, les papa, que les ministres se lèvent, que les ministères se lèvent, les papa, les bons les papa, les oh merci Jésus, oh merci Jésus.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 Merci, merci, Jésus le tout cœur, nous t'adorons, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, Jésus le tout, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons. Adorons, Jésus, nous t'adorons Jésus de tout cœur. Bien-aimés, nous allons continuer à invoquer le sang de Jésus. Il y a quelques-uns de nôtres qui ont des voyages à effectuer en dehors du pays. Nous allons les couvrir dans le sang précieux de Jésus. Qu'ils aillent en bonne santé, comme ils sont partis en bonne santé. Que le séjour soit couvert dans le sang de Jésus par de contamination, rien d'autre, et qui nous reviennent également en bonne santé. Nous allons invoquer le sang de Jésus par rapport à des voyages et à des déplacements. Invoquons ensemble encore le sang de Jésus. Père de gloire, nous couvrons, oh Dieu, nous couvrons tous ceux de notre, oh Dieu de gloire, qui sont en déplacement, oh Dieu, maintenant dans l'avion, oh Dieu de gloire. Que le sang de Jésus les couvre et les protège, ô oh Dieu. Que le sang de Jésus couvre les déplacés, ô oh Dieu. Que le sang de Jésus les couvre, les protège et les garde, ô oh Dieu tout-puissant. Tu rends le vol, ô oh Dieu. Tu es le Dieu de l'allée. Couvre leur séjour, ô oh Dieu. Couvre leur séjour, ô oh Dieu. Par le sang précieux de Jésus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 en bonne santé, que nous reviennent en bonne santé, que le sang les couvre Re papa papa, re papaika, re bosseté, re cotasata queria, papa papa, re bosseté ne maika, re kaya re papa papa, re bosseté queria, re papa papa, re bainosseté. Je détruis les arbres des ténèbres, quand leur séjour au nom puissant de Jésus Papa, Papa les Papa, Papa Bien aimé, nous continuons à prier Nous allons prier pour du travail Il y a des gens qui cherchent des contrats de travail à l'uréal déterminé de, de travail fixe et stable. Nous allons prier pour le travail, réclamer le travail pour ceux de notre, réclamer le CDI dans le nom précieux de Jésus. Prions ensemble, bien-aimés du Seigneur. Nous appelons de CDI, nous appelons de contrat de travail à durée indéterminée. Nous appelons de CDI, nous papa. nous appelons de CDI, de travail, à nous appelons re babai ka re mo sete keria re bababa re babai kera au nom de Jésus re bababa au nom de Jésus re bababa re mo sete keria re bababa re mo sete ne manaser re kera do de maïkalia re bababa de signature de sete au nom de Jésus les papas, les bossets, les papas, les papas, les bossets, les Kedarodosa, les Kedosita Nabaika, les papas, les bossets, les Kelia, je cédé au nom de Jésus, je cédé au nom de Jésus, je cédé au nom de Jésus, je cédé au nom de Jésus, les papas, les bossets, les papas, les bossets, nous allons prier. Nous allons prier pour des familles qui ont besoin de maternité dont il y a un problème au niveau de la maternité prions réclamant des bébés miracles Ré papapapa nous réclamons des bébés miracles que la stérilité tombe au nom de Jésus que la ré papa ré bossete ré kenda ré papa papapapa paika ré bossete ré papapapa. que la stérilité tombe au nom de Jésus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 des bébés miracles, au nom de Jésus, au nom de Jésus, des bébés miracles, au nom de Jésus, des bébés miracles, au nom de Jésus, nous appelons des bébés miracles, au nom de Jésus, les papa, rébosete, les papa, il a au Bien aimé, nous continuons à prier. Pour tous ceux qui sont malades, que le sang de Jésus les touche et qu'ils soient guéris. Prions pour tous ceux qui sont malades. Père de gloire, nous recommandons toutes les malades dans le sang précieux de Jésus. Nous pensons à notre frère jean au Dieu, qu'il soit couvert et guéri par le maître de Jésus. Nous pensons à Divine, qu'elle soit couverte et guérie par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Les papas papas, les re la guérison, la guérison, la restauration des corps par le sang de Jésus. papa Bien aimé, nous continuons à prier avant cela. Nous allons reprendre les raisons que nous avons énumérées lors de la prédication du dimanche concernant l'appel de Moïse. Moïse qui reçoit l'appel, mais qui refuse l'appel et met en avant devant le Seigneur un certain nombre de raisons. La première raison que nous avons vue, selon Exode 3,11, Moïse reçoit l'appel de Dieu. Pose la question, Seigneur, qui suis-je C'est-à-dire, Moïse dit au Seigneur, je n'ai pas de capacité pour accomplir cette mission, pour réaliser cette œuvre. Deuxième objection de Moïse, Exode 3, 13. Moïse dit au Seigneur, au Seigneur à l'Éternel, que leur répondrai-je s'il me demande quel est son nom? Moïse dit, Dieu autrement. « Je n'ai pas de message à donner, je n'ai pas de message. » Troisième objection de Moïse dans Exode 4.1 Moïse dit à l'Éternel « Ils ne me croiront pas, ils ne me coûteront pas » et ils diront « L'Éternel n'était pas, pas apparu. » Troisième objection de Moïse « Je n'ai pas d'autorité, je n'ai pas d'autorité. » Et Dieu va lui donner un signe, le bâton d'autorité, pour accomplir des signes de prodiges et des miracles. Quatrième objection de Moïse, selon Exode 4:10, Moïse dit à l'Éternel, Ah, Seigneur, j'ai la bouche et la langue pesante depuis toujours. Moïse met en avant les défauts physiques, ses incapacités physiques. Et Dieu lui répond, je suis avec ta bouche parce que c'est moi qui ai créé la bouche, c'est moi qui ai créé l'oreille, c'est moi qui ai créé la langue, je peux susciter tout ce que je veux dans ton corps. C'est comme si Moïse disait au Seigneur, je n'ai pas d'éloquence, je ne sais pas comment m'exprimer, je, je ne suis pas à l'aise lorsque je parle parce que, il semblerait que Moïse bégayait très fortement. C'est pour ça, qu'il dit :« J'ai la langue pesante. » Cinquième objection de Moïse dans Exode 4,13. Moïse dit à l'Éternel :« Je n'ai ni disposition ni prédisposition à répondre à cet appel. Je n'ai ni prédisposition. » ni disposition à répondre à cet appel. Nous allons prier pour tous ceux qui se sentent indignes, tous ceux qui se sentent incapables d'accomplir quoi que ce soit vis-à-vis -vis du Seigneur, incapables de réaliser la volonté de Dieu, incapables d'agir selon les instructions reçues du Seigneur, qui se sentent eux-mêmes, qui sont complexés, qui se sentent moins que rien. Nous allons prier pour que la révélation de la parole de Dieu, Dieu a parlé à Moïse pour le motiver, et assurément aussi, la parole de Dieu est là pour te motiver, pour te dire, lorsque tu penses que tu n'as pas de capacité, Dieu a dit à Moïse que je suis avec toi, ma capacité est avec toi, je veux t'accompagner, je ne te lâcherai pas, je ne te, je ne te laisserai pas seul. C'est Cela nous renvoie dans le livre de Philippiens. Vous vous rappelez de Philippiens chapitre 4, Philippiens chapitre, Philippien, chapitre 4, verset 13, où l'apôtre Paul dit, je peux tout en celui qui me rend puissant. Je puis tout, d'autres versions disent, en celui qui me fortifie. Face à tes incapacités, face à ton manque de capacité, Dieu te fait la promesse au travers de la bouche de l'apôtre Paul dans Philippiens 4:13, te disant :« Je puis tout par Celui qui me rend puissant. Je puis tout par Celui qui me fortifie. » Alors, je veux que nous puissions nous lever ensemble, même si tu es dans ta maison, tu es seul. Si tu te sens incapable, même prêt ou prêt d'abandonner, est-ce que tu peux déclarer cela Te lever et dire, Seigneur, tu as promis. Je brandis Philippiens 4:13. Comme tu as dit à Moïse, je suis avec toi. Je brandis la parole en disant que je puis tout par celui qui me rend puissant par celui qui me rend fort. Bien aimé, trois fois Jésus est Seigneur et nous prions dans ce sens. Une, trois, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Oh Père de gloire, je prie tout par celui qui me fortifie, Père. Je prie tout. Par celui qui me fortifie, oh Dieu, par celui qui me rend puissant, oh Dieu, fortifie ton peuple, oh Dieu, toi qui as dit dans ta parole, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, fortifie ton peuple, oh Dieu, celui qui se sent incapable, oh Dieu, incapable, oh Dieu, merci de le fortifier, merci de le fortifier, par la puissance du Saint-Esprit, merci de le fortifier. Par la puissance du Saint Esprit dans son homme intérieur, qu'il soit fortifié, qu'elle soit fortifiée, dans son homme intérieur, qu'il soit fortifié, qu'elle soit fortifiée, dans son homme intérieur, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Rapapapa, rebo n'abandonne pas, reçois la force de Dieu, n'abandonne pas, reçois la force de Dieu, reçois la force de Dieu, reçois la force de Dieu, n'abandonne pas, reçois la force de Dieu, reçois la force de Dieu, la papa, reçois la force de Dieu, les papas, reçois la force de Dieu, les papabaica, les papas, les papapaica, les beaux c'était, papapa. reçois la force de Dieu, les papa les beaux c'était une église forte, une église est un peuple fort qui s'appuie sur toi, qui s'appuie sur toi, qui s'appuie sur toi. Re baba baba, re bosete, re baba aika, re baba baba, re baika, re bosete, kéria, re baba baba, re baba aika, re bosete keria, re baba baba, re bosete kera daça, re baba baba aika, re bosete keria Papa c'était no sete, Re ma sete papa papa, Re cétait les papa papa, Re papa papa, Lève-toi, toi qui étais à terre, Lève-toi, toi qui as baissé les armes, Lève-toi, toi qui as abandonné le combat, Lève-toi, Dieu est avec toi, le Seigneur est avec toi, le Seigneur est avec toi, Vaillant héros, le Seigneur est avec toi, Vaillant héroïne Le Seigneur est avec toi, lève-toi, lève-toi, reprends les armes, lève-toi, reprends la force, lève-toi, reprends la bataille, lève-toi, la victoire est certaine, la victoire est certaine, la victoire est certaine, lève-toi, mais pas, pas, pas. Ma rédossée, ré lève lève-toi, ré-possédée, Bien-aimé du Seigneur, Moïse dit à Dieu, je n'ai pas de message, je n'ai pas de message. Que leur répondrai je s'il si me demande quel est son nom Quelle est la révélation que j'ai de toi Dieu répond à Moïse en disant, je suis le Dieu de vos pères. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, pour dire à Moïse, tu leur diras, c'est ce Dieu-là qui m'envoie vers vous. C'est ce Dieu-là qui m'envoie vers vous. Amen. Autrement, Dieu dit à Moïse, l'histoire ici, je l'ai commencée bien avant toi. Amen. Tu es maintenant en train de jouer la partition que j'ai prévu pour ce temps-ci et c'est toi que j'ai choisi. C'est le Dieu des alliances Amen. et des promesses. Lorsque nous prions, quelle que soit la situation, de rappeler au Seigneur, « Tu es le Dieu des alliances et le Dieu des promesses. » Les promesses qui ne sont pas encore accomplies, Seigneur, j'ai la foi qu'elles s'accompliront. Tu as dit dans Bacuc, « Si la promesse tarde à venir, attends-la, attends car elle s'accomplira certainement. » C'est la promesse que tu nous as faite. Nous allons dire au Seigneur, « Tu es le Dieu des alliances. » « Je ne bougerai pas, Père. Je ne bougerai pas, Seigneur, Tu es le Dieu des alliances. » Que ta vie devienne un message. Il y a des fois, quand le Seigneur fait des choses dans ta vie, tu n'as pas à parler. Ta vie devient un message. Ta personne devient un message. Que le Seigneur fasse pour toi de grandes choses. Afin que tu sois porteur d'un message d'espoir, d'un message d'espérance, et que le monde puisse se dire, que réellement Dieu continue à agir encore de nos jours, au-delà de ce que nous pouvons penser, au-delà de ce que nous pouvons espérer. J'emboîte aussi avec la troisième raison de refus, je n'ai pas d'autorité, je n'ai pas d'autorité. Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as, prends autorité, prends autorité. Alors, bien aimé du Seigneur encore, nous en continuons à prier pendant quelques minutes encore, pour prendre autorité, en brandissant les promesses de Dieu et en les déclarant avec autorité. En les déclarant avec autorité, j'arriverai, je ne mourrai pas, je vivrai, je posséderai le pays, je verrai ma descendance, je verrai mes enfants, mes petits-enfants, je, je vivrai dans l'abondance, j'irai là où tu aimerais que j'aille, ta volonté s'accomplira, Père. « Dans le nom précieux de Jésus, je me marierai, j'aurai des enfants, des enfants miracles. »« déclarés. nous avons prié, mais maintenant nous allons déclarer. »« Nous avons demandé, maintenant nous allons déclarer. »« En vertu de l'autorité que tu as reçue, la liste n'est pas limitative. »« Tu en mets ce que tu as reçu du Seigneur comme promesse et tu le déclares dans ta vie. »« Tu le déclares dans ta situation, tu le déclares dans ta famille. » déclare avec autorité, parce que c'est ce que tu as reçu du Seigneur. Si tu n'exerces pas ton autorité, comme nous l'avons déjà vu, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Quelqu'un d'autre le fera à ta place. Exerce ton autorité. Alléluia. Exerce ton autorité. Deux fois, j'aime une tribu au Congo, la tribu des Baluba. J'aime cette tribu-là parce que ces gens-là, même si deux fois, ils n'ont pas grand-chose, mais ils parlent. Il parle il, avec assurance. C'est ça, un enfant de Dieu. Il parle avec assurance parce qu'il sait que je suis Mouloba. C'est comme, j'ai lu aujourd'hui dans le journal, un, un, un monsieur, on, on, on voulait l'expulser et tout. Il dit, non, je ne ferai pas ce que vous me demandez de faire. Pourquoi? Parce que je suis citoyen américain. Un citoyen américain ne peut pas suivre ce que vous lui dites Alléluia Toi et moi, nous avons plus que la citoyenneté humaine Nous avons la citoyenneté céleste Nous sommes fils de Dieu Héritiers des promesses de Dieu Assis à la droite de la majesté divine en Christ Alors déclare avec autorité Tu ne me feras rien, cela ne m'arrivera pas Alléluia Trois fois Jésus est Seigneur bien-aimé Déclare-le, il le trouve encore. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Oh, Alléluia, Seigneur, dans la bonne santé, nous y arriverons, Seigneur, nous y arriverons, Père, là où tu veux nous conduire, oh Dieu, nous y arriverons, Seigneur, rien ne peut nous arrêter, rien ne peut nous arrêter. Rien ne peut arrêter ton peuple, rien ne peut arrêter ton Église, rien ne peut nous arrêter, Seigneur. Nous irons là où tu veux que nous puissions aller. Nous allons conquérir des territoires, des territoires que tu veux que nous puissions conquérir. Rien ne peut nous arrêter, rien ne nous arrêtera, oh Dieu. Nous allons conquérir des territoires, nous allons gagner des villes, nous allons gagner des nations, nous allons gagner des villages. Rien ne arrêtera, rien ne nous arrêtera rien ne nous arrêtera rien ne nous arrêtera au nom puissant de jésus rien ne nous arrêtera au nom puissant de jésus l'or et l'argent t'appartiennent. tu nous le donnes des finances pour organiser de grandes entreprises tu nous le donnes des finances pour élever ton royaume pour élever le standard de ton royaume rien ne nous arrêtera au nom Rien ne nous arrêtera au nom de Jésus, rien ne nous arrêtera au nom de Jésus, rien ne nous arrêtera au nom de Jésus. Les bosses, les papa, les c'était qu'il y a un peuple fort, un peuple voyant, un peuple rempli d'autorité, qui vit dans l'autorité, qui parle avec autorité, qui parle avec autorité, qui parle avec autorité, qui parle avec autorité. Rien ne nous arrêtera, rien ne nous arrivera au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous soumettons les esprits à l'obéissance de Christ, nous soumettons les âmes à l'obéissance de Christ, nous soumettons les âmes à l'obéissance de Christ, nous soumettons les âmes à l'obéissance de Christ, rien ne nous arrêtera, rien ne nous arrêtera, et rien de mal nous arrivera, au nom de Jésus, rien de mal nous arrivera, au nom de Jésus, rien de mal ne nous arrivera, au nom de Jésus, il y a de mal. Arrivera à ton peuple. Arrivera à ton église. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. L'église est scellée. Le peuple est scellé. Par le Saint-Esprit. L'église est scellée. Le peuple est scellé. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Les papas, pas, les pensées et qu'il y a, les papas, papa, les pensées et qu'il y a dans ça, les papas, papa, les pensées et qu'il y a, nous prenons autorité, les papas, pas, les pensées et qu'il y a, les papas, les pensées et qu'il y a, les pensées et qu'il y a, rien ne leur arrivera, elles vont prester de l'onction avec descendre les pa la puissance de Dieu va être là les pa papa, pa re bossez papa, re pa pa papa, re les te papa, les pa de santé élève les dames Élève les femmes d'autorité, les papas papa, les l'autorité d'autorité, les papa, papa les papas d'autorité, les papa papa, les papas les papas d'autorité, les papas d'autorité, les papas d'autorité, les papas les maïka. les papas les les les Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. J'entends les cris de l'armée du Seigneur. J'entends les cris de l'armée du Seigneur. Crée de louange. Crée de triomphe. Oui, l'armée du Seigneur. Oui, l'armée du Seigneur.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 oui, l'armée du Seigneur. Avant, avant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un texte de la Bible. Il y a un texte de la Bible ici. Alléluia. Ma rédocité maïka. Alléluia. Irédocité. Il est là, il est là. Alléluia. Alléluia. Deux chroniques chapitre 20, à partir du verset 13, deux chroniques 20-13. La Bible dit... Tout Judas se tenait debout devant le Seigneur avec toute leur famille, leurs femmes et leurs fils. Alors le souffle du Seigneur fut sur Yahaziel, fils de Zacharie, fils de Benaïa, fils de Yéel, fils de Matania, Lévite, d'entre les fils d'Asaph. Au milieu de l'assemblée, et dit, prêtez attention vous tous Judas et habitants de Jérusalem et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel, n'ayez pas peur. Ne soyez pas terrifiés par cette grande multitude. Car ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. Amen. Voilà la parole de conclusion pour le temps d'intercession de ce soir. N'ayez pas peur. Ne soyez pas terrifiés par cette grande multitude. Car ce n'est pas votre combat, c'est celui de Dieu. Ainsi parle l'éternel pour toi. N'ayez pas peur. « Ne sois pas terrifié. Ce n'est pas ton combat, mais c'est le combat de Dieu. » Malgré les multitudes, « Ce n'est pas ton combat, c'est le combat de Dieu. »« Ce n'est pas ton combat, c'est le combat de Dieu. » Et le verset 16 poursuit en disant, « Demain, descendez contre eux. Ils arrivent par la montée du titre, et vous les trouverez au bout de l'Ouest, en face du désert de Yéhouer. »« Vous n'aurez pas à combattre. » Postez-vous là, tenez-vous debout. Regardez le salut que l'Éternel vous accorde. Jérusalem et Judas, n'ayez pas peur. Ne soyez pas terrifiés. Demain, sortez au devant d'eux et l'Éternel sera avec vous. L'Éternel sera avec vous. Alléluia Amen. Demain, c'est la victoire. Amen. Demain, c'est la victoire. Car le combat que tu mènes, ce n'est pas ton combat, c'est le combat de Dieu. Alléluia. Dieu a dit à Moïse, je suis avec toi. Moïse tergiverse, il tergiverse. Dieu lui dit, je suis avec toi. Va voir Pharaon. Quand Moïse est arrivé devant Pharaon, Pharaon s'est moqué de Moïse. Moïse jette le bâton qui devient un serpent. Waouh. Pharaon dit, c'est petit. Il ordonne à ses magiciens aussi. Les magiciens jettent deux bâtons qui deviennent aussi à leur tour des serpents. Mais c'est là où ils s'y attendaient pas. Le serpent de Moïse a avalé les deux autres serpents. Alléluia. Même si Pharaon a résisté, Dieu disait toujours à Moïse, « Va présente-toi jusqu'à ce qu'il a lâché. » Parce que le combat de la libération du peuple d'Israël... Ce n'était pas le combat de Moïse, c'était le combat de Dieu. Dieu a choisi un instrument Moïse et nous verrons le dimanche. Pourquoi le choix s'est porté sur Moïse Nous verrons ça le dimanche. Le combat que tu mènes, c'est le combat de Dieu. Alors demain, va, présente-toi et tu verras la victoire du Seigneur. Amen. Amen. Voilà, bien aimés du Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre temps d'intercession, comme vous le savez, pour le temps d'intercession, nous ne mettons pas les offrandes spécialement. Si Dieu te met à cœur, sans toi libre, sinon nous préparons pour le vendredi. Voilà, nous allons faire la prière de notre Père avant de clôturer ce temps d'intercession. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre part de ce jour,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 Que la grâce, la bénédiction et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Et on se retrouve demain matin à 6h en présentiel et connecté pour PDM, la prière du matin. Demain en présentiel de 6h à 7h pour la prière du matin. Vendredi en présentiel et connecté à l'école de la sagesse à partir de 19 h Jeudi le soir, on a cours d'affermissement qui commencera à 20h15. Cours d'affermissement, comment vivre victorieusement en Christ. Et bien entendu, le dimanche, nous avons notre culte à partir de 9h30. Amen. Voilà. Bonne nuit à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. D'un Mal.